Et salut à tous, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour le duel d'entraînement sur mon nouveau deck à mon nom voilà donc il est enfin terminé, j'ai les cartes en réel donc c'est un peu le duel à la Rémi Gaillard, le duel du n'importe quoi c'est... <rire> le duel du... pourquoi j'ai perdu, tout simplement mais euh, ça vous, vous allez le voir très vite, pourquoi j'ai perdu donc on va s'y mettre hein. Donc c'est celui-ci. Je veux savoir pourquoi j'ai perdu. Oh, voyons voir. Ah oui, d'accord. OK. Oula D'accord Il m'a vraiment empêché de jouer à ma façon. Et là, je l'empêche de jouer à sa façon. Donc là, j'ai perdu, hein, je vous le dis. Il me prend 8 et toi tu me prend 1. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je vais m'en acheter des cartes. Il m'a encore bloqué mon action. Mais c'est pas grave. Donc c'est un deck samouraï lourd qui devient très fort. Deck samouraï supra lourd. Et c'est là que j'ai fait l'erreur. C'est là que j'ai fait l'erreur. J'aurais pu jouer une fusion très puissante. Et là, j'ai préféré ne pas jouer la fusion. <t 'en> Le action monstre synchro il va me faire très mal et me faire pas 500 points de vie. Il m'a détruit ma polymorisation, donc là je vois pas pourquoi je vais reste. Euh... Voilà, là je lui ai mis euh, de travers et m'a infligé 2800 points de vie. Donc je... maintenant je vois pourquoi j'ai perdu. Je vois très bien pourquoi j'ai perdu parce que le deck ça m'arrive à lourd. C'est un deck où il faut 40 cartes monstres et il n'y a pas une seule carte magique dedans. Donc, euh, maintenant je vois, je comprends pourquoi j'ai perdu. Donc, si vous avez aimé ce petit euh, duel, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se retrouve peut-être demain pour l'ouverture de la team box. Ou lundi, ou voilà. Mais je sens. <coughs> Je sais que je remets mes projets à plus tard. Mais voilà, sachez-le, j'y pense. Je dois faire la vidéo d'intro. Je dois faire la vidéo du trop. Ça, j'y pense aussi. Je dois faire la vidéo de Minecraft. J'y pense aussi. J'ai un chouïa de dernier truc à faire. Mais sinon, c'est, sinon, c'est bon. Ça, ça va être acté. La semaine prochaine, ce sera une surhumaine tournage. Ouais, parce que j'ai rien à faire. Ouais. Parce que cette semaine, j'ai quand même été pas mal occupé. Voilà. Donc euh, je m'occuper en faisant des vidéos. Allez sur ce, on se retrouve dimanche pour le pour le pépite numéro 16. Pour euh, le diaporama pépite numéro 16. Vous allez voir qu'il y a des.. Il y a des. Euh, comment dire Il y a des fausses cartes, il y a des fun cartes, il y a des.. Euh, il y a des cartes qui vont sortir, et il, y a, il, y a de tout, il y a de tout. Mais croyez-moi, ça vaut le coup.